Voilà, euh, M. Taylor, vous, on a parlé de plusieurs sujets, euh, notamment du Brexit, Cette campagne que vous avez suivie de près. Euh, Qu'est-ce que vous avez retiré comme principaux enseignements de ce Brexit et que, quelles conséquences vous pensez que ça va avoir sur l'Europe euh, en 40 secondes, qu'est-ce que j'ai retenu du Brexit minute, Que c'est euh, <rire> une totale stupidité. Euh, que euh, je pense que c'est une bonne chose pour l'Europe, parce que là on est dans l'état de grâce, on est trois mois après le, le, le résultat de ce, ce référendum, on n'a même pas commencé le, les négociations, mais comme mes compatriotes vont voir ce que c'est, d'avoir quitté le marché unique, tout le monde dans ce monde fait du commerce avec ses voisins. En, en, en été, sans tarif, dans le plus grand marché euh, du monde, avec des amis, juste à côté, euh, ce qui nous a permis de passer, comme moi j'étais je, jeune, la Grande-Bretagne c'était l'homme malade de l'Europe maintenant, cinquième puissance du monde, donc nous nous privons de ça pour aller vers où euh, Je dis dans le journal le Kanzuk le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni pour remplacer le Brexit, enfin, ils sont complètement à côté de la plaque. Nous pouvons voir dans les mois à venir, dans les années, justement, que c'est une grande erreur. Et surtout pour les jeunes, surtout pour les jeunes, parce que les jeunes britanniques ne pourront plus faire ce que moi j'ai fait. Moi, je bénéficiais de la libre circulation des biens. Moi, j'ai pu venir en France où j'ai toujours, pendant 37 ans que je vis dans votre pays, traité. Euh, comme un Français, comme un ressortissant de cette formidable chose qu'est l'Union Européenne et les, plutôt les vieux britanniques ont privé les jeunes britanniques, les futures générations euh, du droit euh, de, de, de, de pouvoir faire ce que moi j'ai pu faire grâce à l'Europe et je l'en veux c'est pour ça que je demande ma nationalité française <rire> vous n'hésitez pas à parler bien fort vous avez dit que vous avez eu des mots quand même assez durs, vous avez dit notamment que le, la campagne c'était vraiment basé sur un, un mensonge euh, ce que les anglais avaient voté, les britanniques euh, avaient voté le Brexit sur base de mensonges euh, c'est vraiment quelque chose que vous avez constaté durant la campagne c'était que la campagne était très mensongère L'une des choses que j'ai pu faire depuis 30 ans que je travaille dans le, le, les médias en France, c'est que j'ai fait d'innombrables revues de presse européennes. C'est un peu ma spécialité, donc je suis bien placé pour mettre le, la, la, la presse dans son contexte continental. Et les Britanniques ont une presse terrible, j'ai envie de dire dégueulasse, parce qu'il euh, y a 13 millions de journaux vendus tous les jours en Grande-Bretagne contre 3 millions en France. Et pratiquement tous ces journaux appartiennent d'ailleurs à des non-britanniques, comme Rupert Murdoch, qui est australien, qui est aux États-Unis, qui ont des intérêts contre l'Europe. C'était, euh, mais ce n'est pas seulement pendant la campagne, depuis des, des, des années. Quand vous lisez ça, même des Britanniques intelligents, parce qu'il y en a, euh, à force de dire, pickpand sur l'Europe jour après jour... Il croient les mensonges que ces journaux véhiculent. Et pendant la campagne, le référendum, c'était terrible ce qu'on a pu lire. Déjà, la classe politique, Boris Johnson a monté en se mettant devant un bus où c'était marqué dépensant les 350 millions de livres euh, que nous donnons à Bruxelles chaque semaine pour le, le système de santé, eh bien, les, les médias étaient trop contents de véhiculer tout ça. Il y a une étude qui vient de sortir, là, qui montrait que 84% des articles pendant la, la, le référendum dans la presse britannique étaient europhobes. Donc, comment voulez-vous, avec une telle presse, mmh. que les gens n'ingurgitent pas ça, et on a vu le résultat dans le vote mmh.